Prends-moi un cadeau Prends-moi un cadeau Baby dis-moi si c'est pince C'est toi et moi Tu me fais penser à ma mère C'est toi et moi Les mythos qui focus ma vie Je suis plus dans le bain Au frère de toi je suis plus le même Et tu le sais T'es qu'à toi je suis désolé. T'es magnifique T'es qu'à toi je suis désolé tu plus du monde, T'es qu'à toi je suis désolé. T'es magnifique T'es qu'à toi je suis désolé. Mon père, avec toi je prends des risques De présenter à ma mère à tes côtés je suis condamné Depuis tant d'années, la vie des rêves t'a mérité mon D'accord, c'est